Bonjour, je ne sais pas s'il y a des gens avec nous, je ne sais pas si ça fonctionne, je vous le dis tout de suite, je n'ai pas d'expérience, c'est ma première fois, donc avec mon ami Francis, on va regarder s'il y a des gens qui sont là avec nous, on va laisser quelques, quelques secondes, puis après on va rentrer dans le vif du sujet, parce que je ne veux pas vous garder trop longtemps, vendredi de congé, il fait beau, on va faire ça short and sweet. Et En plus, euh, tu as dit qu'il fallait finir avant 3 heures, parce que c'est l'heure où le Christ est mort, pour les religieux, oui, pour les catholiques. Oui, pour euh, les gens donc euh, quand tu une me fête dit... religieuse, oui, oui, oui, oui. Fait que pour ceux qui ont une fête religieuse, on ne voudrait pas vous faire manquer votre moment. Euh, je dois admettre que j'ai été... Quand tu me dis vendredi saint, 3 heures, j'ai vraiment fait comme « quoi? <rire> » <rire> ok. Ben, ça a l'air qu'il ne faut pas faire quelque chose le vendredi saint trois heures. Ben, non, mais c'est juste, ça m'est revenu avec mon passé de chanter dans les chorales de l'Église pendant des années, des années, des années. Donc, tout d'un coup, euh, vendredi saint trois heures, je me suis dit, bien, c'est peut-être pas le meilleur moment. Donc, si on arrive à, à finir à 3 heures moins une, aujourd'hui, de toute façon, c'est une bienvenue. Donc, euh, Francis, est-ce que tu es en mesure de voir s'il y a des gens? Oui, bien, attends un petit peu, je vais juste fermer. mon. Oui, on t'entend plus. C'est toi qui devrais être capable de le voir en haut à gauche, tu devrais avoir un nom. Moi, je suis comme un invité, fait que je n'ai pas l'interface complète. Oui, non, mais là, moi, je ne suis pas sur YouTube, je suis juste sur Melon, donc j'ai... Je ne vois pas d'informations en termes de chiffres. Pour ne pas faire attendre les gens qui ont euh, la gentillesse et la générosité de passer, me voir aujourd'hui. Oui, c'est un petit lancement tout simple, mais pour moi, c'est mon premier. Euh, c'est pas mon premier direct avis, parce que j'ai euh, le grand bonheur d'être souvent en invité dans des... Euh, balado ou des, des vidéos d'autres de, personnes. C'est toujours un honneur d'être invité pour parler de, de, de notre passion. Mais aujourd'hui, ce qui m'excite, mes nerfs m'inquiètent, c'est que c'est ma chaîne et je n'ai pas d'expérience de diffusion. Et merci Francis d'être là avec moi pour me donner confiance et m'aider. Alors, euh, puis je veux souligner Francis pour ceux et celles qui ne le connaissent pas. C'est peut-être le gars qui a le plus d'heures de balado derrière la cravate au Québec. Je ne le sais pas, mais c'est des gros, gros, gros chiffres. Donc, connaissant, expérimenté, sympathique, généreux. Euh, c'est vraiment un gars à connaître. Vraiment, vraiment. Alors... Bon. Ils vont apprendre à nous connaître par le live. Je voudrais dire bonjour à David De Silva, qu'on connaît tous les deux. Euh, oui. Donc, il nous dit bonjour. Il est là, il est présent. Merci, Merci David. C'est super, super d'être venu te présenter aujourd'hui. Qui, lui aussi, est un podcasteur mm -hmm. euh, et YouTuber. Il est rendu qu'il est fait sur YouTube. Je vous ai vu oui, passer Oui, c'est de là que euh, David et moi, on se connaît. On est dans un groupe de YouTubers euh, de... de, de de gens qui apprennent pour faire quelque chose de présentable sur, euh, sur YouTube. Donc, merci David d'être là. Merci. S'il euh, y a d'autres personnes que je ne vois pas, je vous remercie beaucoup. Puis, les gens qui vont venir nous voir en, en rediffusion aussi, je vous dis merci tout de suite. Donc, Francis, allons-y avec nos, nos petites questions courtes. Oh. Pour euh, Je veux vraiment respecter le, le maximum le de des 10 minutes que j'ai. On va, on va le respecter, je vais les poser plus vite. Moi, je t'ai promis de ne pas trop te faire honte, mais je veux quand même te féliciter pour le lancement de ta chaîne YouTube. On est dans l'action. J'avais un petit peu suggéré le live pour ceux qui se demandent qu'est-ce que je fais là. J'ai suggéré à Adriane de faire un live euh, pour y éviter de tout éditer sa vidéo, toute la complexité qui peut aller derrière. J'ai dit, on fait un live tout de suite. Elle m'a dit, OK, tout de suite, c'est deux mois plus tard, mais on le fait. On est là aujourd'hui, on le fait. Andréane, tu as parlé un petit peu, le temps qu'on attendait, les gens que tu chantais en chorale. Es-tu une prof coach de chant? Je ne suis pas du tout un professeur de chant. J'ai étudié le chant pour mes, mes besoins personnels, mes, mes intérêts personnels. Mais euh, je n'ai pas de formation de professeur de chant. Ma formation qui répondait à des grands questionnements personnels, c'est en orthophonie-audiologie il y a très très longtemps, au millénaire précédent, et euh, la, la formation que j'avais choisie, c'est celle de l'Université de Montréal, qui commençait par un bac à la faculté de médecine puis qui finissait par une maîtrise en sciences, parce que moi je suis la fille qui veut tout Comprendre et qui ne veut pas me faire expliquer je pense que, puis peut-être que, puis des impressions personnelles. Ça, ça ne m'intéresse pas deux secondes. J'ai besoin d'avoir des explications qui sont fondées sur des faits vérifiés, même si la science évolue et qu'il y a des choses qui changent. Là, on n'est pas en train d'étudier un médicament. Le fonctionnement du corps, en gros, ça, ça reste assez stable dans le temps, mais ils me sont des, cours, des nouvelles petites choses. Donc, moi, ça a répondu beaucoup à mes questionnements. Et comme je m'intéressais à la communication humaine et à la chanson et à la voix parlée, bien, cette formation-là, euh, je trouvais qu'elle, j'étais convaincue qu'elle allait m'apporter plus que de euh, devenir prof de chant, parce que si je vais être très honnête, c'est... C'est suite à la frustration que je ressentais de la part de mes profs de chant et de mes directeurs directrices de chorale de, euh, du fait qu'ils ne connaissaient pas assez le corps et le cerveau pour nous expliquer, quand on n'avait pas quelque chose correctement, qu'est-ce qu'il fallait faire différemment. Pour se corriger, pour mieux atteindre, pour mieux chanter, plus juste, soutenir, être plus touchant, peu importe. Puis, je me suis rendu compte que quand on parle, c'est presque la même chose. Donc, euh, donc non, pour euh, faire euh, <rire> le bout, non, je ne suis pas un professeur de chant. Mais, <rire> Mais je coach des chanteurs, j'ai coaché des chanteurs professionnels, imitateurs, euh, des comédiens. Euh, mais non, je ne suis pas un professeur de chant. Tu as devancé ma question. Donc, tu peux aider les chanteurs, mais tu n'es pas un professeur de chant. On peut voir par ton parcours que vraiment, tu t'intéresses à la voix, tu t'intéresses mmh. au son. Moi, j'ai travaillé avec toi. Euh, puis là, je disais, c'est ma coach de voix. Puis tu me répondais, je ne suis pas ta coach de voix, je suis beaucoup plus que ça. Et là, tu me disais, je ne pas fâché. Non, mais c'est pas juste la voix, parce que la voix, c'est le résultat de toute la chaîne. Donc, pour un peu euh, comprendre ce que, je, ce que je touche vraiment dans, dans le coaching, l'accompagnement et des fois même carrément la thérapie, ça dépend des besoins de chaque personne. Euh, coach en voix, sonorité, formulation, respiration, état d'esprit. Parce que c'est ça les éléments qui ensemble euh, c'est les, les formulations, respiration, état d'esprit et état de corps euh, se mettent ensemble et c'est ça qui produit la voix et les, la sonorité qui va sortir avec nos postillons. Vraiment intéressant. Puis mm. pourquoi tu t'intéresses, tu sais, parce que c'est un petit peu mon préambule, là. je parlais un peu de comment que tu n'es pas juste une coach de voix, que c'est tu sais vraiment euh, autant la mécanique de la bouche, les poumons, comment on respire, notre vente tous les trucs que je retiens, donc, dont ma ceinture détachée, mais on voit que tu es un réel. <rire> je me sens, mon oncle quand j'arrive d'un podcast puis je détache ma ceinture, des fois, comme… Oui, mais ça, c'est un je... secret. On est... ne oui. le dit pas, bon, ça pas. C'est ça, exactement. Ouais, sauf que des fois j'arrive puis là je commence à parler puis je sens que l'air, j'ai pas ma voix que je veux parce que justement j'ai moins d'air à cause de ma ceinture et des kilos COVID que j'ai pris, mais on voit que tu t'intéresses vraiment à la voix et au son, tu même tu m'as comment dans mes montages transformer des sons, comme aplater mes waveforms pour transformer des, des pour tricher comme c'était assez assez intense. Fait que tu un réel intérêt. Ça vient de où cet intérêt-là? Sans euh, vouloir faire pleurer personne ou raconter ma vie, <rire> je viens d'une famille où la communication était vraiment mauvaise. Ça parlait vraiment trop fort. Ça écoutait pas c'était agressant les communications et par contre à côté mes parents écoutaient beaucoup de musique de toutes sortes de styles de musique donc toute toute toute petite j'ai été à même de me rendre compte que selon ce que j'entendais J'allais me sentir très mal ou très bien, très tendue, très détendue, incapable de poser des gestes ou plus confiante en moi et, et tout ce que vous pouvez imaginer autour. Donc, euh, j'ai grandi avec ça. J'ai grandi aussi avec le goût de chanter parce que mes parents chantaient bien. Il y avait des belles voix tous les deux. Ils aimaient ça. Ils ont arrêté malheureusement un peu trop tôt. Donc, j'ai été baignée dans... Des, des univers sonores tellement différents que euh, j'ai été intéressée, j'ai été intriguée très très jeune euh, sur les raisons, les comment, les pourquoi on avait autant de réactions fortes euh, qui se limitaient pas à « oh j'aime ça, oh, j'aime pas ça », mais jusqu'à… Euh, euh, vouloir te sauver, euh, paralyser, ou au contraire, avoir le goût et l'énergie et la confiance pour faire des choses, dire des choses. Euh, donc, euh, cette, cette euh, euh, exposition-là à toutes sortes de sons, ça m'a vraiment ouvert l'esprit et l'oreille. Et, et, et l'autre <rire> chose, c'est quand j'allais chez des amis, je me rendais compte à quel point la communication n'était pas comme chez moi, que se parler de façon agréable, donner le goût aux gens de nous écouter ou d'être écoutés ou d'écouter les autres. Là, je, excusez, j'ai un peu radoté, mais donner le goût. Euh, que ce soit agréable, tu as le goût d'écouter longtemps, ça te fait sentir bien ou euh, tu comprends plus, tu écoutes plus, tu es plus intéressé parce que tu es plus confortable dans ton corps. La personne qui te parle est plus confortable et détendue dans son corps à lui ou à elle aussi. Donc, ça aussi, ça a contribué à me rendre très consciente puis très intéressée, à, encore une fois, les « comment », les « pourquoi ». et je me suis dit plus tard dans ma vie que finalement, c'était pas juste une question de on vient au monde avec une voix, puis une façon de s'exprimer, on l'apprend, puis on a du contrôle dessus, puis on peut moduler, on peut minimiser nos pics. Ça veut pas dire de toujours parler gentiment, ça veut pas dire de jamais dire ce qu'on pense, ça veut pas dire d'être plate, ça veut pas dire de pas avoir d'émotions. Au contraire, mais juste apprendre à éviter les zones agressantes, ça change tout. Entre parents, enfants, entre conjoints, au travail, euh, professeurs avec les élèves, peu importe qui parle à qui. Si on donne le goût de, de nous écouter plus longtemps, puis avec plus d'intensité, tous les types de résultats devraient être meilleurs parce qu'on a le goût d'écouter. Tout, tout sauve, L'écoute, la compréhension, la rétention, tout ça. Donc, dans le fond, c'est ça l'objectif de ma profession, c'est aider les gens à avoir des résultats meilleurs quand ils parlent, peu importe de quel genre de résultat on parle. Puis... La raison de la chaîne YouTube, c'est d'en parler sans trop approfondir, pas que les gens pensent que c'est compliqué, ça peut être quand même pas mal simple, mais on n'a pas conscience des détails. Puis, si le diable est dans les détails, moi je dis que la réussite est dans les détails, puis la communication, la bonne communication est dans les détails. Vraiment intéressant. Tu de, as de, de devancé ma dernière question qui était « Pourquoi » sur YouTube, euh, mais euh, à quoi les gens peuvent s'attendre? Maintenant que tu as répondu avant, je vais, je vais te revenir avec une dernière question. À quoi que les gens peuvent s'attendre en te suivant, en suivant la chaîne, euh, en écoutant les lives et les autres vidéos que tu feras? Euh, sans promettre quelque chose de rigide, parce que j'aime un petit peu suivre mon instinct, puis des fois je peux penser que c'est mieux de changer, là. Mais pour l'instant, mon plan, c'est de faire, premièrement, des directs avec toi une fois par mois, parce que tu as été assez gentil et généreux pour m'offrir ça. Euh, 15, 20, 25 minutes, là, sans être rigide, ça ne sera pas quelque chose de très long, parce que j'ai énormément de respect pour le temps de tout le monde. Ensuite... Je pense faire une fois par semaine, pour les semaines où il n'y aura pas le direct, je pense faire des capsules vidéo de 5 à 10 minutes pour expliquer un détail à la fois. Une fois, ça sera parler un peu plus des poumons, une fois, ça sera parler un peu plus de l'état d'esprit. Puis, les thèmes vont revenir parce qu'à chaque fois, je vais parler d'un aspect, d'un élément. Et évidemment, je vais parler des six éléments de sonorité de la voix qui sont euh, bien importants euh, pour euh, que les gens ressentent ce qu'on voudrait leur transmettre. Fait qu'en gros, c'est ça. Et j'ai rebondi parce que tu m'as dit, je veux garder ça short and sweet, je veux pas trop d'attention sur moi. il est rendu 5 euh, Yes, sir. 0, le, 0, le, bon, le, le petit Jésus est mort, les gens ont quitté, c'est pas grave, on les aime pareil. Euh, on respecte leur temps, ils ont juste à fermer. Donc, si vous ne voulez pas entendre la, la Oui, ils peuvent venir les... écouter la suite, mais on achève. Exactement. Bon on <rire> Puis, euh, comment que les gens qui voudraient, mettons, rentrer en contact avec toi pour en connaître mm. plus ailleurs que sur YouTube font pour te rejoindre? Oui, bien merci, je même pas pensé. Euh, oui, si les gens ont des questions, veulent me contacter, veulent regarder un petit peu ce que je mets sur les réseaux sociaux, euh, je suis surtout active sur LinkedIn, L-I-N-K-E-D-I-N, -E pour les gens qui n'ont jamais entendu ce mot-là. Euh, je publie à peu près tous les jours sur LinkedIn, euh, des trucs pratiques, euh, des opinions. Ça a toujours un rapport direct ou indirect avec la communication humaine. Euh, ensuite, euh, évidemment, vous pouvez me faire une demande de connexion sur LinkedIn. À ce moment-là, on se trouve à avoir une messagerie privée, puis vous pouvez me poser des questions. Puis Ça me fait plaisir de répondre. Euh, je suis aussi présente sur Instagram, mais pas très active sur instagram je m'appelle andréanne coach neuf tout ensemble pas d'accent sur linkedin je m'appelle Andréane coach voix sonorité et sur facebook je m'appelle aussi Andréane coach voix ou coach voix sonorité je m'en souviens plus ça c'est ma page officielle et euh, le journal euh, euh, sur lequel on peut faire des demandes d'amitié, c'est D-E-S. D -E -S. Donc, c'est les meilleures façons. Et en laissant des commentaires aussi sur la chaîne YouTube, je les reçois par courriel. Et euh, non, je ne répondrai pas dans les secondes qui suivent ou même les minutes qui suivent, parce que j'ai grand plaisir à donner jour après jour de l'accompagnement ou du coaching ou de la thérapie à mes clients. Mais euh, maximum 48 heures, je vais voir tous les messages. Et des fois, je les vois, mais je n'ai pas le temps de répondre tout de suite. Donc, avec moi, il n'y a pas d'instantanéité. Moi, je viens d'un autre millénaire où est-ce qu'on avait le droit d'avoir des petits délais, puis je garde ce droit-là. <rire> Je viens du même millénaire que toi. Donc, wow. il y a ceux qui, qui veulent me contacter, si je ne vous réponds pas ne, le prenez pas, ne le prenez pas mal. Je réponds à tout le monde, mais ça peut être long. Comme, comme on dit, c'est pas parce que je n'ai pas répondu depuis six mois que je ne le ferai pas dans le prochain six mois. <rire> euh, non, je vais essayer faire, de ne pas faire dépasser deux, trois jours. Faire ça par moi non plus. Là. Je, je, fais juste, je fais juste des blaguer, bien sûr. Andréane, un immense merci. Euh, merci pour ce que tu fais pour toute la communauté. Je pense que c'est très apprécié. Moi, je te suis sur LinkedIn, puis tu as beaucoup de, de conseils, de, pas de conseils, mais des, des points de vue justement euh, en lien avec la communication qui sont vraiment intéressants à suivre. Donc, j'invite tout le monde à suivre, à faire un subscribe sur la chaîne YouTube. Ils sont déjà en 16... français, ça s'appelle s'abonner. S'abonner. Je vous invite à vous abonner et à, à appuyer sur la cloche. <rire> Merci. Euh, elle m'a fait beaucoup de... travailler beaucoup de mots. Elle ne veut pas me changer. Je veux juste le dire pour les gens. Elle ne cherche pas à changer ses clients. Elle veut juste que, que le message passe mieux. Et surtout, dans mon cas, elle ne voulait pas que des gens, peut-être, aient une mauvaise impression pour un vocabulaire ou des mots mal prononcés, comme quand je disais « minute » au lieu de « minute ». Merci, coach. Y a-t-il ah, d'autres choses que ajouter bien avant qu'on qu quitte, avant que les, les gens s'abonnent par milliers? Y a-t-il d'autres choses que tu ajouter? Euh, oui. Premièrement, merci infiniment, Francis. Vraiment, tu es très généreux. Puis deuxièmement, si vous avez le goût, la seule vidéo qui est sur ma chaîne, c'est une vidéo de 79 secondes. C'est <rire> très court. Puis, ça va peut-être compléter un petit peu avec ce que vous avez entendu aujourd'hui. Euh, des petits aspects de voix, euh, qui, une petite vidéo qui se prend pas au sérieux, mais pas du tout. Alors, merci, mille merci à tout le monde qui était là ou sinon en rediffusion. Mille merci à toi, Francis, de ton amitié et de ta générosité. Prochain, euh, prochaine diffusion en direct dans un mois. Je vais l'annoncer sur les réseaux sociaux parce que la date n'est pas fixée. Et au plaisir de vous voir ou de vous parler en virtuel ou d'échanger sur les réseaux sociaux tout le monde. Et bonne fin de semaine de part que ce soit religieux ou pas. Je vous souhaite que ce soit une très belle fin de semaine. Merci, Coach. Merci à tout le monde. À bientôt.